Bonjour, je suis Jean-Louis Étienne, je suis médecin et explorateur polaire. Il y a plusieurs thématiques qui travaillent et concernent essentiellement des questions environnementales, bien sûr, euh, l'énergie, la décarbonation de l'énergie. C'est un, un projet grandiose, je dirais, parce qu'il va faire appel à... C'est un changement de civilisation. On va passer de la civilisation carbone à une autre civilisation et il faut aller vite. Alors les recommandations, elles sont de devenir des consommateurs attentifs. Donc c'est ce que j'appelle la solution comportementale. Quoi. Alors ensuite, bien sûr, la solution énergétique. Décarbonés, on les connaît, c'est euh, les éoliennes, le solaire, la biomasse, euh, la géothermie. On ne sait pas exactement la quantité d'énergie que l'on consomme. Quand on branche une prise, est-ce que derrière ça consomme 2 kW, kilowatts, 10 kW, kilowatts, 15 kW kilowatts On ne sait pas. Donc il y a une culture de l'énergie à développer de manière à ce qu'on sache ce que l'on consomme quand on parle de kWh, gigawatt, mégawatt, térawattheure. On n'a pas d'idée, vous voyez ce que ça va. On consomme tellement d'énergie, l'accès à l'énergie est tellement facile qu'on en consomme des quantités dont on ne se rend pas compte. Et cette culture de l'énergie, il va falloir la travailler. L'océan, c'est quelque chose qui nous apporte du rêve, de l'aventure, de l'émerveillement, des surprises. Il n'y a rien que la mer qui peut nous apporter cet émerveillement, voyez. Et donc Océanopolis, c'est une, une machine à découvrir. Euh, c'est une boîte qui nous permet d'aller voir les détails de, des choses que l'on ne verra jamais, mais qui existent et qui sont là et qu'il faut protéger.